Nous avons travaillé depuis sept ans avec l'UCLI pour euh, développer notre, euh, re, nos relations interculturelles et interreligieuses au niveau des filiales de notre société. Nous sommes présents en Amérique du Nord, en Turquie et en Chine et nous avions bien besoin de trouver un corps professoral pour nous aider à optimiser les relations entre euh, les différentes filiales et faire que l'idée d'un groupe unifié qui a les mêmes valeurs et qui développe les mêmes méthodes de management soient réellement mises en place. Alors L'UCLI est une université lyonnaise et nous sommes à proximité de Lyon, donc la notion de proximité est un élément important. Nous aimons aussi, au sein du groupe Electric Field développer une philosophie de nos rapports avec le personnel, une une certaine sensibilité sociale, et nous avons trouvé en l'UCLI un corps professoral tout à fait ouvert à nous aider à, à perfectionner cette, cette approche. Et puis enfin, euh, l'UCLI, euh, par ses professeurs, par la qualité des enseignants, euh, apporte véritablement un approfondissement des questions essentielles qui tournent autour de l'entreprise. Euh, et donc on a vraiment été très convaincus de l'intérêt de faire un partenariat avec l'UCLI. Depuis le début, nous avons accepté d'entrer dans un mécénat. Nous aidons financièrement l'UCLI. En contrepartie, nous avons développé ce partenariat qui nous donne un flux de relations dans les deux sens entre l'UCLI et l'entreprise qui est extrêmement profitable, extrêmement riche. Nous avons la chance de pouvoir avoir des stagiaires, des stagiaires en communication, des stagiaires en ressources humaines qui nous apportent également beaucoup de d'éléments nouveaux dans nos approches. Et enfin, nous avons ainsi la possibilité de travailler sur des sujets de management avec les professeurs de l'UCLI, qui est également très apprécié par notre personnel.